Un moment donné, avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence ne soit exécutée <rire> Vous ne mourrez jamais <rire>